C'est malheureux de voir ça. Quand je vois l'estomac de paillette, je suis estomaqué. Malheureusement, paillette il fait passer l'amour du pot de maillot avant l'amour du maillot, la vie de ma mère. Il s'en fout du club. Il pense qu'au club sandwich, c'est un truc de fou. Wesh, paillette on t'a dit, fais attention à ta ligne. Toi, tu fais juste attention à ta ligne téléphonique pour commander sur Uber Eats. C'est un truc de malade, Payet. Pourtant, on t'aime trop. On n'oublie pas tout ce que t'as ramené à Marseille, paillette, Mais pourquoi tu repars dans tes dérives alimentaires c'est incroyable, Dimitri Payette. Y a rien de mal à beaucoup manger, mais quand tu es un sportif de haut niveau, tu peux pas te permettre de bouffer des blanquettes de vous du matin au soir. Faut arrêter au bout d'un moment, les gars. Dimitri Payette. Oh On dirait un camping-car avec des pieds. C'est quoi, ça, Payette? C'est quoi? Ils sont où tes abdominaux? Là, c'est des abdominaux Nul, Nuls, Payette. T'as des nichons, Payette. La vie de ma mère. Cornichons. C'est incroyable, Payette. S'il te plaît, reviens à ton meilleur niveau, on a besoin de toi. Le chemin va être dur cette année, pas